Chers traders et investisseurs, lundi 21 octobre, bonjour. Alors rien de nouveau sous le soleil ou sous la pluie, ça dépend où vous vous situez. Pas de grands changements depuis vendredi dernier. Les marchés progressent légèrement ce matin et restent donc bien orientés mais sans grand mouvement. La semaine commence donc mollement. Donc nos décisions en swing trading n'ont pas changé toujours resté en dehors du marché et ce d'autant plus que les nouvelles en provenance du Brexit restent très floues et obscures après les nouvelles décisions de la part du parlement britannique samedi attendons d'y voir plus clair vraisemblablement cette semaine et dans ce contexte nous avons été très actifs ce matin et réalisé quatre trades gagnants sur quatre accompagnés de deux médailles et un trade, un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous espérons une après-midi tout aussi dynamique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une bonne journée et à demain.